Comment acheter son bien immobilier en 30 jours Justement, j'étais avec un participant qui me vient de m'annoncer qu'il a eu son offre d'achat acceptée au bout de seulement 3 semaines. Ça te paraît peut-être fou, mais crois-moi, c'est la réalité car aujourd'hui, on arrive à accompagner bon nombre de nos participants à réaliser ce type de performance. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment aujourd'hui on arrive à accompagner bon nombre d'investisseurs à réaliser ce type de performance, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment devenir investisseur immobilier en seulement 90 jours. Comme tu l'as constaté, aujourd'hui, on est au sud de la Lobée à Créby, au Cameroun. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu pourras constater que ben, je suis revenu au Cameroun pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans le domaine de l'immobilier en Afrique francophone de manière générale. Alors, comment investir en immobilier en seulement 30 jours Je dis bien 30 jours, top chrono. Tu verras bon nombre de nos participants. Si tu vas sur mon site Global Investisseur, tu verras le temps que ça prend pour acheter un condo, acheter un immeuble, acheter même un terrain, acheter plusieurs biens immobiliers en seulement 30 jours. Aujourd'hui, on a développé un système qui nous permet très rapidement d'avoir accès à des biens rentables et on a toute une équipe à disposition pour pouvoir justement obtenir des biens immobiliers rapidement. L'étape numéro 1, ça va consister en quoi à Tout simplement, ben déjà connaître le participant, connaître l'investisseur. Quel est son profil Quels sont ses objectifs Pourquoi cette personne veut investir en immobilier. Et c'est une question très importante de savoir pourquoi tu veux investir en immobilier finalement. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va te permettre ben, de te driver dans l'atteinte de tes objectifs. Une fois qu'on a identifié ton pourquoi, on va définir justement quel est l'objectif voulu. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Quel est l'objectif voulu Donc, qu'est-ce que tu vas atteindre dans les 3, 6, voire même 12 prochains mois Et en fonction de ça, on va te montrer que ben, c'est possible de réaliser cet objectif-là en beaucoup moins de temps. L'étape numéro 3, ça va être de te préqualifier. La préqualification, c'est quoi Ça consiste à tout simplement dire ben voilà, c'est pas, Jean, tu peux emprunter 200 000. Pierre, tu peux emprunter 300 000. Et en fonction de ce montant-là, on va pouvoir justement bien redéfinir le projet et dire que bon, peut-être tu pars sur deux acquisitions simultanées ou tu pars sur un immeuble à revenu directement. Entre l'étape 1 et l'étape 3, il y a un délai d'à peu près 10 jours. Une fois que c'est fait, tu passes sur le terrain illico presto. On a une équipe de plus de 15 courtiers immobiliers partout dans le Canada, également une équipe de 10 courtiers immobiliers en Europe et des agents immobiliers également ici au Cameroun qui peuvent t'accompagner sur le terrain justement afin de dénicher ce qu'on appelle des aubaines, de très bonnes opportunités, des vendeurs motivés, des listings qui sont hors marché. On a accès à toutes ces données-là grâce à notre réseau qu'on a pu constituer aujourd'hui dans plus de 7 pays au moment où je te parle. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir rapidement aller sur le terrain Dénicher des aubaines, faire tes offres d'achat et tout simplement closer ton deal. Bien évidemment, pendant cette période-là, on va t'apprendre toutes les stratégies de comment analyser les propriétés, comment euh, calculer ta rentabilité, comment gérer tes locataires, comment gérer ta fiscalité. Donc tout ça, c'est condensé sur une plateforme en ligne à laquelle tu auras accès en tout temps, en toute heure, 24 heures sur 24, H24. Et en même temps, tu auras toute une équipe de coach. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de coachs qui vont t'accompagner pour s'assurer que tu es en bon suivi. Ce délai-là prend à peu près une dizaine de jours. Et il va rester à peu près 10 jours justement pour aller chercher le financement, faire l'inspection, fixer une date chez le notaire. Et dans les 10 à 20 jours qui suivent, tu verras que tu seras propriétaire de ton premier bien immobilier. Aujourd'hui, c'est le, les performances qu'on arrive à délivrer pour nos participants. Je pense notamment à Adèle, à Arnaud, à Margot, à Pff, toutes les personnes. Il y a eu qui d'autre là Il y a eu Jessica, il y a eu Ismaël, euh, il y a eu euh, Jarietou, Il y a eu, enfin voilà, toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Désolé si j'ai si oublié des prénoms, mais toutes ces personnes-là, je pense que vous vous reconnaîtrez. Les personnes que je n'ai pas mentionnées, je pense que également vous saurez de quoi je parle. Vous connaissez les stratégies qu'on vous a partagées et j'espère pour vous que vous irez encore plus loin. Dans votre parcours d'investisseur. En tout cas, j'aurais été honoré de vous avoir accompagné. Certains continuent avec nous pour aller vraiment à des sommets euh, juste inimaginables. Mais en tout cas, voilà comment, avec Global Investisseur, on arrive aujourd'hui à faire en sorte que tu achètes ta propriété en seulement 30 jours. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 5000 investisseurs hors ligne et en ligne à accomplir de très gros résultats, en tout cas à comprendre comment fonctionne l'investissement immobilier à l'international. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi à quelle étape tu es dans ton parcours d'investisseur et ça me fera un plaisir d'échanger avec toi. Tu auras le lien juste en dessous pour prendre rendez-vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao.